Ah, magnifique, c'est une belle petite lotus hein. Une belle petite lotus de 2011 Si je dis pas de bêtises Oh la vache à la gigine Ah pardon vous êtes là Et bien salut à toutes et à tous Il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur City Car Driving Je vais vous faire un petit tutoriel Comment ne pas conduire Bon bah première étape, on s'insère sans mettre de clignotant Le clignotant c'est pour les nuls Donc là on s'insère tranquillement, on fait un petit peu chauffer le moteur quand même hein. On va pas faire les cons Donc la règle de base, toujours rester sur la voie de gauche La voie de droite c'est pour ceux qui se font doubler On change évidemment de voie sans clignotant Hop, voilà, on est pas mal là Coucou, oh putain voilà, ça passe. Donc ça, que vous rouliez euh, en 206 euh, ou en Ferrari, euh, c'est la même chose. Hein. Franchement, euh, les vieilles dames, hop. Flashback. Hop, on grille le feu rouge. Bah oui, et puis on écrase les mamies aussi. Ça sert à rien. Coup de chair. Je veux meuler. Il fait quoi, lui il, il est fou Monsieur a l'air pressé. Vous voulez que je vous emmène à quelque part Faut prendre le giratoire à contresens des fois Des fois on n'a pas le choix C'est ça ou la mort oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh merde Putain Bon bah j'ai fini dans le décor Mais c'est trop puissant pour moi en fait Ce genre de, de voiture Là on est dans une petite voiture de type, euh, c'est la merde Et il va falloir sortir de cette place de parking Donc comment faire les amis le tutoriel Bon déjà dans un premier temps euh, On va quand même s'attacher On va allumer le moteur On met la marche arrière Et on recule et on s'en fout des autres Parce que on est prioritaire Tout simplement Voilà on s'impose la priorité on va, on va rouler un petit peu euh, Un petit peu sérieusement hein. <coughs> Wesh Mais mais frérot mais qu'est-ce qu'il fait C'est un attentat C'est un terroriste Fuyez Fuyez Il faut fuir Hop pas de clignotant Fast and Furious Hop on passe feu rouge On passe entre les voitures 80 km h Oh la vache La quatrième à l'intersection On rétrograde On passe On tourne On tourne pas Hop toi je te passe devant Hop toi je te passe devant Slalom Slalom J'ai fait eh, J'ai exactement fait ça euh, Pour aller euh, en vacances au lac Clément Vous pourrez demander à Arthur et Camille J'ai exactement roulé comme ça Et ils sont encore vivants Oh frérot Bah ouais Fils de p... tous les cas elle est nulle cette voiture Ah voilà Là on est dans une belle petite voiture Bon c'est une automatique visiblement Mais on va faire en manuel quand même Tu me fais penser à quelqu'un toi On sait vous avez déjà vu à quelque part <rire> Ça c'est, hey, t'as vu Madame Ça c'est du bon. Tu reconnais Tu reconnais ou pas Putain, t'y connais rien. Oh le cul. On est tous saoulés là. Ça va C'est la mafia Et hey, tu me fais penser à... au mec qui a volé ma. <rire> Bref. Oh pardon, pardon Pardon Pardon C'est pas moi Merde, y'a y a des <rires> C'est bon, c'est bon, je me rends, je me rends, je me rends.